Y'a du monde là Y'a des mecs, hein, ouais, y'a des mecs. Donc là, je chope une arme instante. Le mec, sûrement, il est mort. Y'a full mec, je sais pas comment c'est possible, y'a full mec. Je crois qu'en il... fait, ils connaissent nos skins, ils nous ont suivis sur le bus. Y'a un milliard de mecs, ça nous rush dessus en or. Il est derrière les caisses là. Deux mecs, deux mecs. Il a un pont, les gars. Je les ai dégagés de leur position je vais, un, je vais mettre un fort, on court dessus, viens je Mets toi dedans, on a une pause Là il est juste dessus, suivez on le rush Il est à droite, oh, fais gaffe à gauche Il y a une autre équipe là-bas, oh, il y a deux équipes Il y a deux équipes Ok Il rush, il va rusher Ils arrivent, ils arrivent comme des fous gros Tous, ils se tirent pas dessus oh. ah. Ils veulent là hein. Ouais ouais Ils se tirent même pas dessus frérot ah c'en est, est un autre ça Balle. Oh. oh ce move de ouf Ils sont éclatés ces chiens en plus hein. Ah ils sont vraiment nuls ah, Dès que tu sais un peu jouer c'est de la viande quoi Bien joué Nico. Je sais pas s'il reste des mecs ou pas aucune idée Ok nice Bon là atterri essaie de euh, trouver du stuff Là pour le moment j'ai une AR et un pistolet La meilleure des armes c'est celle là regarde Je te montre En gros t'as un, une sorte de petit viseur euh, pour ah, je, rouge je, je, je l'ai vu tout à l'heure Prends là et ça c'est vraiment la meilleure en nobile C'est à dire c'est la plus précise c'est du coup par coup Donc encore encore c'est pas fou il faudrait un pont ou attends. quelque chose euh, Du coup ça te, te fait passer en, PM, première, pas ça te te passer en première personne Ouais c'est euh, euh, nouveau sur Fortnite, depuis euh, une ou deux saisons, t'as ça. C'est est pas mal aussi, c'est un nouveau, c est, c est, un nouveau truc. C'est fluide de ouf, hein suis un peu euh, à la Reinhardt, je si tu me vois. Ah, ouais. Oh non, no way What the fuck, mec non. Si jamais tu fais tirer dessus, tu, tu paniques un peu, tu euh, cliques gauche avec, clic droit, ça va le poser. Clic gauche, ça va... Ok, ah, incroyable. Le, le, le, le, juste l'équiper devant toi, et moi je peux tirer à travers, donc ça c'est fort. Je peux genre faire le bouclier un peu humain pour moi. Et ce qui est bien à faire, c'est les caps. Là, tu vois, t'entends le bruit, c'est qu'il y a un mec qui a réanimé au bus comme j'ai fait. Y'a des bruits pas à droite. Y'a un mec genre là là. Lilo, est laisses Laisse le tuer. C'est un bot, nice. non Nice. Je sais pas, y'en a un autre là-bas. Non, non, c'est pas un bot. C'est pas un bot. Il est gigalo, nice. C'était clairement pas un bot. Ah ouais, ouais. Tu vois, là. Je me f... mets bien. Ah, si ce niveau, là, tu vois, y'a l'arme ça... qu'on aime bien, elle est en bleu. C'est pas mal. Si j'avais ce niveau, ça être un bot, je serais pas bien. Ah. Attends viens viens viens, y'a un truc qui va te plaire viens, là, là, là. Il y a des bleus en l'air déjà Ouais ça ça donne du fil, tu vois le gros sanglier là-bas Ouais Tu lui cours du, dessus et tu lui sautes dessus Tu sautes sur son dos et Attrape le, attrape le OUI OUI <rire> J'ai un sanglier tu et, là, et là tu, tu peux piloter et tirer, je peux pas monter avec toi Faut que je m'en trouve un aussi Ah oh, mais c'est incroyable avec. Attends je, je vais faire autre chose pour voir Merde, je voulais le tuer. Ah, maintenant qu'il est à toi, je peux pas le tuer. Tu peux le tuer, s'il te plaît Non, je peux pas. Mais il va nous suivre Laisse-le il, il, il, va, il va nous aider à fight. Ah ouais ah, Regarde. Y'a pas un système pour rota plus vite Ça va C'est quoi ça Comment t'as fait C'est l'item qui est comment, le dernier mec qu'on a tué. En gros, c'est un marteau qui permet de, de, de pouvoir t'envoler en mettant des gros coups de marteau. Je sais pas si t'as vu, tiens, regarde, prends-le. T'as plusieurs charges clic, <rire> clic droit ça te fait t'envoler et clic gauche euh, si Vas-y mets un clic gauche Ah ouais t'es explosé. Là, si mec, tu quoi. veux tu, tu peux aller exploser mec Y'a fou mec sur la gauche Derrière nous et tout là Regarde devant toi Il a un HP le mec en face de toi Tu l'as eu Mec on est dans la merde Ouais y'a la zone mais t'inquiète t'inquiète ton clé tranquille Un mort j'ai plus de vie. Les deux quoi. sont morts, les deux sont morts. T'inquiète, t'inquiète, j'ai de la vie, j'arrive, j'arrive avec toi. Y'a un mec qui se heal derrière nous aussi. Oh. Mets-toi des mini. J'irai. Rien... Le mec a du stuff. Viens oh, ris. Viens, viens. viens, viens, viens, viens, viens. C'est pas grave, viens, viens, avance, c'est pas grave. Je suis full panique. En plus, le perso peux il, il... a des moves chelous frérot. Ah, mais il glisse en fait. Si tu veux tu peux mettre plusieurs clics droit et aller en zone tranquillement rapidement Ok y'a des mecs euh, en face quoi Oh C'est incroyable attends, attends viens viens viens. Attends ça tu vas kiffer Y'a une team qui campe euh, bord de oh, zone dessus, regarde dessus. Ah ouais je le vois Oh une moto Ah merde ah. ah, ah C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde Viens, il revient derrière avec sa voiture Contact Ah non, c'est une poule Autant pour moi oh, oh, oh. Vas-y, tue-le Donne des côtelettes T'as buté le chicken Là, on peut pas trop aller sur eux Ou alors on pad et on essaie d'aller les, les buter sur les mélos Voilà, vois, regarde 2x29 Tu vas aller les rush Oui Il va aller les rush. Bien joué Manok. Recule, recule Je, je recule Y'a son pote qui arrive Mars, son pote Ok Y'a pas de revive sur le jeu Si, si, si bah, euh, Non, là, là s'ils ont mort, ils peuvent pas revive Regarde, regarde, y'a des mecs en, en sud, sud Ils arrivent sur l'hôteur, viens viens tout vite qu'on Là, ça va être contact hein. Ils je vont vraiment chine. être contact à nous Si tu sautes et tu restes un pied, t'es es, escalades là Ils sont juste en dessous là Tu les vois, on les calme. Bien joué Y'a son pote en tout 67 T'es tête ça hein. Ok on est 2v2 là TG man On peut faire top 1 pour la première hein sur moi Ah oui oh, tombez bien <rire> <accent> Oh attends Je peux, peux aller chercher un truc drôle là attends Bouge pas Alors là alors là tu vas vraiment kiffer Ah j'ai un de choses ou pas Ouais ouais bien sûr Teste le dans le vide si tu veux C'est ce bordel Ah ouais ça, ça... Et on a que 3 tirs Ouais ouais mais Incroyable. Là tu... le, le, les mecs dès qu'on les voit tu leur mets ça dans leur daron Tu vas voir Tu mettras ce truc là ça Tu peux l'essayer si tu veux là maintenant tout de suite pour voir ce que ça te fait Et là dès que t'es dans les airs tu mitras ton coup Pour, euh, pour tabasser tu vois Non Mais frère Tu vas faire un combo 2 de... Et pourquoi tout ça ça lag moins, ça lag moins que Warzone Attends, et. Ah, et en, et en suivant, je, je tire avec ça. Ok. Voilà. Vas-y, okay, Dès, okay. dès qu'on les voit, tu t'envoles et, et tu mais, vas y mais mé Vas-y, mécaniquement, je suis incroyable. T'as deux touches à appuyer, hein. vraiment, c'est un monstre. Ok, attends, <rire> non. Oh, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, Ils sont là, regarde. Je les ai scannés. Alors là, tu les bousilles vraiment. Tu t'envoles et là, tu te régales. Max, nice, vas-y, pas sur le J'ai plus de vie. Non, mais c'est pas grave. on a gagné. <rire> Gros, j'en ai bousillé un, mais pas l'autre. Hein. Mec, c'est insane. Ça fait trop, et trop et mal. Si y'a un mec qui est dans une maison ou quoi, tu la défourailles la maison. Vraiment, tu lui en fais un boulot. C'est jamais vu. Bon, let's go, let's go, let's go. Ok, euh. Ah, Vas-y, go spawn là-bas. Alors, je te préviens, en build, je peux, peux te surprendre. Y'a un mec qui fait que me regarder, mon ref. Attends, ouais, t'es où T'inquiète, t'inquiète, j'ai un bon drop, moi. Mais frérot, il reste au-dessus de moi, mon, mon ref. Oh, mais. Ça sent ça... pas bon, ça, je vais me faire cyber harceler encore. Oh, vas-y, comment je tue pas Y'a des mecs absolument partout. Chope le plus d'armes que tu peux. Débuild un peu, et comme ça, tu peux te cover. Ok go Son en bas là, saute pas hein Ouais je saute pas je saute pas Il est low J'ai pas de child là en... C'est J ça J'ai zéro de build Je me mets un kit C'est pas ça le plus important Y'a des mecs y'a des mecs Je l'ai envoyé en l'air Il est où Sur la station je crois Attends il conduit tout seul ce truc ou c'est moi qui conduis Il monte sur la station Ouais il y est mort Quoi Alors Là il y a des mecs full self qui arrivent là C'est pas drôle Dis leur que j'ai pas d'armes Il a pas d'arme. Merci gros. Ah oh, ils ont des caméras et tout Enfer C'est con tu sais d'où ça frérot Moi je, je suis en train de taper dans un mur parce que je comprends pas parce que je les entends C'est quoi tes oreilles Tu fais partie de la famille des hobbits je gère plutôt pas mal hein, le son. Après je te dis j'ai la visualisation des bruitages donc je sais d'où ça vient aussi. Pourquoi ça c'est des bots ou quoi Y'a full mec en face regarde. On sait qu'ils sont trois. Mais j'ai lancé un trio. Tu les vois Regarde, regarde, regarde ces ils farm là. De quoi tu parles Ah regarde ah, ah ouais Attends on avance derrière eux Ouais go essayer de jouer. Je sais pas si c'est des, des bots. Ils ont l'air vraiment nus mais ils sont trois. C'est euh... des bots, c'est des bots. Mais mec ah, ils ont tel... Mais t'as vu toute la, toute la vie qu'ils ont Ouais. C'est un dessin frérot Il attends, rota attends en fait fonction que... de moi Oh ça ça gaffe Attends moi c'est construit construit Couvert toi couvert toi build build build build build build, build bid build bip Bip bip Bip toi Bip toi C'est bon <rire> j'ai fait une cachette Il est le il est le Vas-y vas-y rush le <rire> en bip Bip oh, je suis parti, je suis parti. Oh, vas-y, ça arrive derrière. <rire> oh, mais, attends, mais tu sais construire, bâtard. Allez, go le go le je rentre dans ta box. Allez, allez, on le bute fight, on le bute fight, allez, allez, allez, <rire> allez, allez, allez, ça, ça, ça monte, ça, ça merde, ça pute. Fusille-le, fusille-le. Regarde, pas mourir de chute Ta grand-mère, la... Allez, oh, gros, il fait que courir oh, En fait oh. Toi, gros, c'est pour ça que ton jeu, c'est de la merde. Il est mort. Ça arrive, ça arrive encore. Je suis épuisé, je peux plus. Je te laisse prendre le relais. Ah mort Frérot, je suis parti dans une maçonnerie. Je sais pas si t'as vu ça. Ouais, non mais c'est ouais, -ce pour ça que c'est des joueurs. Euh, que des joueurs de merde ce jeu. Les mecs se cachent. En gros ils attendaient que j'ai plus de balles. Viens sur moi, viens sur moi, viens sur moi, il va me jouer. Il, il a un HP frère, il es est vraiment es même pas, il est pour moi, il est pour moi. Il, il pour, moi. pour toi. Il monte, il monte. Tu le bousilles, tu le bousilles, je me mets des bandages moi carrément. Non, non mais j'ai pas envie de mon. C'est bon, il est pour moi. T'as vu ce que je lui ai mis Ah j'ai vu. C'est la détruit gros. ça devrait aller pour un fight Ah j'ai une PM j'avais pas vu Back. Non mais pourquoi il monte Il est où Ah ouais, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé je vais... <rire> <rire> tu rigoles ah. Parce, que, parce que quand je les découvre en gros, j'ai l'impression de découvrir une tanière de rats à chaque fois, je suis mort. Vas-y fais une édite, fais, fais nous sortir de la box là. Ouais ouais, de ouf. Attends, tu veux que je te fasse un truc fast Ah ouais, il est... On sort de mort, en fait. Tiens, joué oh, Très rouge, <rire> j ai, j ai, j ai... <rire> <rire> je... Je régale là sur le jeu. Je passe, à, je passe une, un bon moment Même si c'est de l'edit Ouais t'amuses Ouais euh, en vrai je m'amuse bien Incroyable ça Alors là bah prends ça Et là euh, essaye C'est quoi ce truc Essaye Attends, attends viens Wouah bah On a plus de bagnole Ah merde ah, on va putain. prendre la moto Tu ouais. vas la conduire Non Attends mais y'a des mecs On va les poursuivre. Bon tu vas les allumer hein, il est en face hein. Nice Vas-y loot le, je vais prendre une moto ici si tu veux. Hein. Le pauvre pitchoun. C'est mort. Oh, On en je... T'es qu'être Achille, j'arrive On est en zone, on est en zone Y'a des mecs juste en dessous Bah tu peux utiliser ton pouvoir sur eux Ils sont partis putain Moins 100, hein J'en ai tué un, j'en ai tué un On se bat, on se bat, on se bat, on se bat. Ça ce qu'on va T'as prêté Ouais tranquille ouah, ouah. Ah bah il m'a mis, le... mis le pouvoir de ouf C'est serré là Après, Attends c'est tiré, tu te cournes Couvert toi gros, couvert toi, bibi, bibi, bibi. C'est fini pour moi, c'est fini pour moi je bloqué dans une box. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. c'est Dis <rire> toi c'est Gilles Non, j'ai rien. <rire> okay. Ils vont venir nous piocher. Là, c'est-à-dire, ils vont venir, ils vont venir. Ils... leur but c'est de nous désinguer. -dé oh, oh non, non gros. Oh, mais tu l'as buté Oh, il est sur moi. Vas-y, remets-lui, remets-lui, tu l'as encore J'ai plus. Il a, il a okay. volé, il s'est envolé. Ouais, faut qu'on aille en zone. Bombarde, bombarde vers la zone. Merde, c'est quoi ce bordel C'est moi, c'est moi. Faut que tu cours, <rire> sinon t'allais mourir de la zone. Ok, merci. Ça arrive derrière frère, on a un HP. Il est crack. J'arrive pas à le choper gros. Tu veux pas le boxer Mais le boxer ça prend la. ça prend la blague mon ref. Mais tu te fous de ma gueule Fallait te tirer de souche ça. Pourquoi tu m'as dit boxer Non mais le boxer genre euh... Avec les billes pas le boxer avec les points. Mais ouais mais moi euh... j'ai fait avec les points. Mais gros <rire> je suis dans une galère ce de game mon cerveau il est, en train de, il est en train de cramer Tu vois ça c'est le high ground tu vois Ah y'a un mec dans les airs, on peut le bousiller là regarde Du, du coup là regarde oh, ça nous reste, ça nous reste Derrière derrière C'est leur que je suis en train de construire, je peux pas Des mecs forts hein Ouais bien joué oh, des mecs forts Il a un lance roquette hein super fort hein. tu tombes le mec au dessus il est le 1 hp il est où dans les airs pourquoi il est pas mort là parce qu'il a un truc pour, euh, pour s'envoler moins 29 la peur moins hein. 29 encore tiens bois ça bah, hein. gg les, les, les petites potions bizarres et tu peux prendre le canon aussi si tu veux en gros, le canon ça se recharge progressivement jusqu'à 5 stacks et quand tu l'utilises, ça te heal. Ok, j'aime bien ce que j'entends. Tu veux des. Je peux te faire des pyramides si t'as envie là. Y'a un mec en dessous de nous, je le fais paniquer, il meurt. Vas-y, fais un 90, il faut qu'on prenne la hauteur, vite, vite, vite. Vas-y, vas-y, je fais un 90. Prends la hauteur, prends la hauteur, prends la hauteur, bombarde, bombarde. T'es sous pression, t'es sous pression, ça te tire dessus, bam bam bam Je suis sous pression, je suis sous pression. Vite, vite, vite, c'est la coupe du monde, c'est la coupe du monde. 90, 90, 90, escalier, mur. Hop hop hop hop. Tiens, t'as une base de ouf là, mon ref. T'es passé ou t'es passé ou monte, monte Vas-y, je, monte, mon monte, mon monte, monte, je monte, monte, je monte, je monte, je monte. Mon ref. allez allez, allez, allez, Je je sais pas ce qui se passe. Je puede, je, puede, je, monte, je, monte. je je je comme si ma vie en dépendait. Tu bulles quoi tu fais quoi je suis, je suis une terrasse. J'adore moi <rire> je je. Suis... Arrête moi. de faire une terrasse. J'avais un oncle portugais et je trouve que la terrasse c'est vraiment ce qui ce qui représente le mieux leur art. Et du coup mais hop. Et regarde, euh... essaye de faire ça, essaye de faire ça, regarde, je te montre, tout le monde Tu me vois Tu fais ça, tu mets un escalier, un mur, tu te mais cognes je peux dessus, pas ça. tu mets un escalier, un mur il, il manque une petite touche pour le mur T'as pas les touches de mur Ne t'inquiète, moi je suis un carleur, frérot C'est euh, es, pas, peut-être que pour toi c'est un sous-métier Mais euh, moi je trouve ça très, regarde, très bien Mais regarde, sinon tu fais ça, regarde, regarde, écoute-moi Tu peux faire ça sans, sans les murs Tu mets un Alors... escalier, regarde Escalier, tu mets un seul, un autre escalier, un seul. Tu t'enchaînes comme ça Ah ouais, bah Vas-y, parfait Oh! Oh la la! Les deux en même temps maintenant, bam bam! Hop, tu sautes, escalier seul! Escalier seul! Oh là là mais attendez! Je suis fouqué de ta rapidité là par contre! Hop <rire> là, ouais, bon, c'est bon! fouqué de rapidité là! On arrête, on arrête, on arrête! Okay. Je... Là, ah, regarde ce qu'on qu fait! De, de matériaux, va, que, faire tu, faire que tu le saches! Rien. Tu vas faire une glissade des enfers dans sa dame! Au Tu sais comment on fait mmh. ou pas? De quoi? Ok, tu restes appuyé sur ta touche de glissade! J'aurais oh. ah plein de cul de lui faire. Ah ah ah il, il est en train de kiffer sur ta terrasse le mec au dessus maintenant il a la hauteur. Ouais mais c'est ma terrasse, t'inquiète, il euh, y a juste à taper dedans, c'est pas.. Merde mais j'ai plus de vie J'ai plus aucun heal Ah ouais normal t'as plus de vie mais mec pas tu m'as fait chuter Ah si j'ai le canon Vas-y vas aspire toi Asperge toi Asperge toi Jitte le deux partout c'est bon c'est bon t'es cool -vite, vite On ah, va monter des mille, des mille de maths Euh Je change de matériau Prends l'autére, prends l'autére, prends l'autére, prends la terre, vite vite Euh j'ai peur, pas, pas dans ce sens là Hop Ok pas mal Pas mal, pas mal on grimpe Ok Il va trop tarder à nous là et... C'est le 1v1 et... de et... bien, c'est le 1v1 de bien. On est en 1v1 Bah il a l'OHP. Il est vraiment HP, genre une balle frérot. Ouais On a gagné Rachid Rachid <rires> Il est Ouais, <t 'init d 'intérêt> une intelligence de jeu. Ah, non, non, non.